Bonjour les amis, il est tard, euh, je rentre, euh, il y avait une, une réception, toujours à Washington, une réception pour les conférenciers professionnels internationaux, et euh, j'avais envie de, de rentrer à pied, j'aurais pu faire ça en taxi, euh, tout simplement ben, pour prendre l'air, pour profiter, pour, euh, pour en même temps le fait de pouvoir marcher, ça, ça me permet également de... Euh, de poser certaines choses, parce que c'est vrai qu'en en quelques jours, on reçoit énormément d'informations, énormément d'émotions, euh, énormément de, de remises en question ou tout simplement d'idées, sans pour autant que ce soit des remises en question, ou en tout cas des idées qui viennent nourrir euh, le travail que, que je fais déjà, qui demande toujours beaucoup de préparation. Voilà, le, le travail, le travail, il n'y a pas de secret, on n'a pas de succès euh, qui vient tout seul euh, tomber du ciel parce qu'on le veut. Mais en tout cas, euh, encore une fois, c'est une expérience enrichissante où j'ai rencontré plein de, plein de, nouveaux, de nouvelles personnes euh, qui m'enrichissent, qui m'ont enrichi euh, avec beaucoup de, de, de valeurs humaines. Et ça, c'est vraiment des choses qui favorisent l'optimisme. C'est les nouvelles rencontres, que ce soit pour des raisons professionnelles, que ce soit dans une vie associative ou, ou, ou quoi que ce soit. Je ne le répéterai jamais assez. Si vous voulez qu'il y ait des choses bougent dans votre vie ou se passent, sortez et allez voir des gens, donnez aussi, soyez généreux, donnez, souvent on se dit, mais que puis-je donner, mais déjà de votre temps, de votre cœur, de, vo de ce que vous pouvez donner, mais quand vous donnez, vous recevez toujours en retour d'une façon ou d'une autre, voilà, ça c'est une petite pensée optimiste que, que j'avais envie de partager avec vous sur, sur la route du retour vers mon hôtel, il fait très très chaud, il fait très très humide, euh, voilà, donc là je ne sais même pas où je suis parce que je découvre. Je suis sur un pont et bon, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est très profond là en bas. Donc voilà, je, je, je vous fais un petit peu profiter de, de, de ma petite balade. Je vous emmène avec moi. J'aime bien faire ça, vous savez que je vous emmène tous les jours avec moi. Eh bien, je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. A très très vite. Ciao, ciao.